Valérie, j'aimerais savoir qui tu es et que tu me parles de ton entreprise. Salut Jenny, moi c'est Valérie, je suis présidente du studio de création hi Five. Euh, ça fait bientôt quatre ans qu'on existe, puis euh, on est spécialisé en images de marque. Puis ce qu'on aime le plus faire, c'est d'accompagner les entreprises dans leur euh, démarrage d'entreprise, croissance, euh, stade de maturité, euh, dans le développement euh, le, et le déploiement de leur, de leur branding. Vous êtes des experts en branding, justement. J'aimerais savoir, selon toi, qu'est-ce qu'on doit surveiller en 2020, peut-être même en 2021, pour être à jour dans notre branding d'entreprise? Ce um, qui s'en vient beaucoup en termes de, de nouveautés en branding, c'est beaucoup, on entend parler là, de la réalité augmentée, euh, la réalité virtuelle, l'animation. Donc, c'est vraiment le prochain step euh, que nous-mêmes, on est en train de regarder et euh, qui, qui est en pleine effervescence en ce moment. Parle-moi de ton équipe en trois mots. Euh, mon équipe, euh, je dirais, euh, c'est une équipe de spécialistes euh, passionnés et attentionnés, principalement. Qu'est-ce qu'il faut pour travailler chez i5? Alors, euh, je crois que pour travailler chez i5, ce qu'il faut avant tout, c'est euh, la passion. C'est un côté humain très développé, on a une grande sensibilité, je pense, au, au service et à l'excellence du service qui est apporté auprès du client. Donc, avant tout, c'est vraiment dans nos priorités. Euh, ça en suit évidemment la, la, la spécialisation et les compétences, mais pour nous, ce qui est super important, c'est d'avoir un fit d'équipe pour qu'on puisse avoir une synergie qui est vraiment fluide. Pour euh, C'est pas mal ça qui va assurer le bonheur puis euh, le plaisir au travail. Donc, euh, ça fait principalement partie de nos priorités. Parle-moi, Valérie, de la culture I5. Euh, la culture I5, c'est principalement euh, ben, d'avoir du plaisir avant tout. C'est euh, ce qui rend, euh, je pense que c'est ce qui nous rend vraiment heureux de travailler chaque matin ensemble. Euh, je crois aussi qu'on n'a euh, pas peur du ridicule, on a beaucoup de folie, puis on a une grande. ce qui nous permet d'avoir une belle créativité puis de repousser les limites dans notre travail. Donc, euh, ça fait vraiment partie de notre, de, de notre philosophie, de notre vision puis, euh, puis du day to qu'on a toute la gang ensemble. C'est quoi pour toi ne pas avoir peur du ridicule? Euh, ben, ne pas avoir peur du ridicule, c'est d'être au naturel à tous les jours, premièrement. Je pense qu'on est tous remplis d'une belle folie et d'une joie de vivre euh, de façon naturelle. Mais aussi, euh, ben, on n'a pas peur de faire des vidéos, de faire des, des bloopers, euh, de montrer le behind the scene. Euh, parce qu'avant tout, je pense qu'on est humain et c'est ce qu'on veut mettre de l'avant euh, dans, dans notre approche chez I5. Et pour vous, du bon branding, c'est quoi? Du bon branding, euh, je dirais que principalement, c'est quelque chose qui, euh, qui réfléchit puis aussi qui va nous faire euh, générer une émotion positive envers, euh, envers soit une entreprise ou une personne. Donc, euh, c'est la perception que tous et chacun ont de, de, de justement, qu'est-ce qu'on voit de l'entreprise. Euh, aussi, qu'est-ce que c'est du bon branding? Ça va être quelque chose qui va être, selon nous, minimaliste, avant-gardiste, calculé, analysé, surtout dans son marché, dans son industrie, mais surtout qui va refléter la mission, vision, valeur de l'entreprise qui veut mettre de l'avant, en fait, ses services pour que ça puisse parfaitement refléter son positionnement auprès de sa clientèle. La mission vision valeur est importante dans le marketing et dans le branding selon toi? Définitivement, c'est euh, c'est la base. On peut on ne peut pas accomplir aucun branding sans avoir euh, les assises déjà dé, dé, définies et déterminées. Euh, on offre aussi des ateliers, non, non seulement on fait du branding, mais on offre aussi des ateliers maintenant qui nous permettent justement de définir cette mission, vision, valeur, positionnement à la base pour davantage se connaître et être capable d'avoir des mots-clés qui vont nous permettre de pouvoir faire euh, un créatif et euh, de définir un, un, un branding qui va être... Euh, vraiment adapté euh, justement au, à la réflexion qui va avoir été faite en amont. Là, ça va être une question un peu plus corsée. Complète la phrase « Avoir su, j'aurais euh, »« Avoir su, j'aurais... Avoir su, je serais devenue entrepreneur bien avant. Parce que clairement, je suis sur mon X. Je suis parfaitement épanouie dans, dans, dans les tâches Qu'un entrepreneur, en fait, a à faire. Donc, principalement, c'est ce que j'avais fait. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir entrepreneur? C'est quoi l'élément déclencheur? Euh, en fait, c'est assez facile à répondre. C'est le burn-out. Donc, il y a environ cinq ans, j'ai frappé, euh, frappé la dépression majeure à la grande entreprise. Donc, ça a été pour moi un élément déclencheur qui m'a permis de me remettre en question, de remettre mon parcours aussi en question. Puis, euh, bref, c'est à ce moment-là que Sylvain, mon beau-frère, m'a proposé de, de démarrer à E5. Donc, euh, honnêtement, je faisais ça sans attente et c'est vraiment arrivé par hasard que je me suis trouvée dans ce parcours-là. Sylvain, qui est ton associé et aussi ton beau-frère, donc comment ça a été de travailler avec la famille au tout début? Euh, je dirais que ça a, quand même été, ça a bien été. Ce qu'il faut savoir de moi et de Sylvain, c'est que moi, je suis une hyperactive euh, finie, puis Sylvain, c'est un peu tranquille. Donc, la difficulté a été d'arrimer nos réalités. Euh, D'où moi, j'avais le, le, le, le, le besoin de performer, de, de, de gérer les échéanciers, la rentabilité, puis Sylvain euh, de gérer la créativité, la qualité, euh, tout en prenant son temps, bien évidemment, pour assurer un travail de, de, de, de, de haut niveau. Donc, ça a été nos premiers défis qui se sont, euh, somme toute, facilement euh, assouplis dès les premiers projets qu'on a faits ensemble. Parle-moi de ton expérience bon boss quand tu as été nominée bon boss. Euh, euh, L'expérience Bomba, ça a été pour moi très gratifiante, je dirais euh, d'avoir une telle reconnaissance euh, surtout au stade où j'étais dans ma carrière a été vraiment un élément de motivation euh, très, très gratifiant pour moi et autant pour mon équipe, je dirais même mon équipe était super avalée de voir qu'on avait des, des, des conditions de travail qui étaient vraiment adaptées aux nouveautés du marché. Donc, euh, c'est super positif, franchement, de, surtout quand on n'a pas l'expérience en tant qu'entrepreneur, ni de gestionnaire, euh, ni de gestion d'équipe, d'avoir euh, le temps, euh, d'avoir de, des conditions de travail qui sont, euh, sont euh, avant-gardistes, puis surtout à l'écoute des besoins des, des employés. C'est euh, très enrichissant pour tout, pour tout le monde. En quoi ton équipe est meilleure que toi? Euh, je dirais que mon équipe est meilleure que moi dans tout. Euh, c'est principalement pour ça qu'on qu les a embauchés dans l'équipe. Notre priorité était vraiment d'avoir des spécialistes qui étaient euh, très avant-gardistes et très, très forts dans chacun de leurs domaines pour assurer de, de faire une équipe très, très complète. Donc euh, voilà, donc euh, je dirais qu'ils sont, sont tous super bons ce qu'ils sont, puis euh, c'est ce qui fait la force de notre équipe. As-tu déjà eu un mentor aussi, oui? Quel a été son meilleur conseil? Euh, je dirais que j'ai eu plusieurs mentors à ma façon, parce que je lis beaucoup aussi, donc euh, je m'inspire de beaucoup de gens. Je dirais que qu'est-ce qui a déclenché le coup de confiance euh, chez i5, c'est un client que j'ai rencontré, <rire> qui m'a dit que j'étais complètement folle d'esprit et que j'étais vraiment à la bonne place et que c'est ce qu'il fallait que je mette de l'avant pour faire avancer euh, ma business. Je me, suis, comme, je me suis donc arrêtée sur, un, sur ce genre de conseils dans la vie pour me dire que, que justement, on n'avait pas de limites, qu'il fallait foncer, qu'il fallait être authentique aussi principalement, euh, puis d'être soi-même surtout là, dans, dans notre travail. Donc ça, ça en a été un bon. Mais je m'inspire aussi de beaucoup d'autres mentors et de, et de yogistes qui me permettent d'avoir euh, euh, un, un équilibre mental dans, dans, dans tous les jours de mon travail. Quelle est la fausse croyance en branding? Euh, encore une fois, c'est facile pour moi de répondre à cette question parce que j'ai moi-même eu cette fausse croyance-là quand j'ai démarré l'entreprise avec mon beau-frère. Donc, je dirais que la fausse croyance, c'est qu'un logo, c'est facile à faire et que c'est rapide. Euh, quand j'ai vu que ça prenait entre 35 et 40 heures de temps à faire, euh, je, me suis, je me suis ravisée. Donc, euh, ça, c'est dans un premier temps, c'est une fausse croyance qu'on a et que j'avais moi-même dans, dans le passé. Puis aussi, l'autre fausse croyance qu'on a, c'est souvent de vouloir identifier son entreprise euh, par un icône qui va représenter le service. Par exemple, euh, un salon de coiffeur va avoir des ciseaux comme icône, euh, une entreprise en construction va avoir un marteau. Donc, aucun élément différenciateur qui permet encore une fois de miser sur la mission, vision, valeur et surtout d'avoir un élément de différenciation versus sa concurrence. Décris-moi un bon coup que i5 a fait. Un des meilleurs coups qu'iFive a fait, c'est un stunt pour, euh, pour euh, travailler avec un dragon. Donc Serge Beauchemin. on est très content d'avoir assisté à une de ces conférences et d'avoir été grandement inspiré par, euh, par ce qu'il qu'il dégageait. Donc on a monté un genre de stunt, euh, on a monté un concept publicitaire, des visuels web, euh, tout, un, tout un lot de maquettes. Euh, tout packageé euh, euh, dans un vidéo qu'on lui a envoyé par la suite. Puis, euh, ça, a été, ça a été un coup de circuit quelques semaines plus tard, donc on est très content On a tous des défis, surtout avec la, le contexte du confinement ou même dans le quotidien d'un entrepreneur, euh, on rencontre toujours des enjeux. Donc, qu est quel est ton, ton enjeu et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui rencontre le même enjeu que toi? Euh, je dirais, présentement, euh, dans notre réalité, on a deux principaux enjeux. Premier enjeu, évidemment, en, en état de confinement, c'est de garder le moral en troupe. Donc, on s'assure de faire souvent des meetings d'équipe, de faire des cheer-ups, euh, de se rassembler le vendredi pour faire les bons coups de la semaine, faire un cheers, quitter la tête tranquille, puis aussi de s'assurer de se motiver, à aller courir, prendre de l'air, puis garder une, un certain équilibre sportif si on veut. Puis, euh, deuxième enjeu qu'on a de notre côté, évidemment, c'est euh, la croissance, c'est la difficulté de la croissance. Donc, de, de s'assurer de maintenir les standards à tous les états au niveau euh, de la qualité euh, des livrables, euh, du service à la clientèle, mais globalement, le, de l'expérience client euh, qui, pour nous, est la plus importante euh, au sein de notre entreprise. Merci d'avoir été avec nous. Je vous invite à laisser un commentaire ou à simplement aimer notre page. Encore une fois, un grand merci à Valérie Vachon de l'entreprise i5. un plaisir d'échanger avec toi et d'en savoir plus sur votre belle entreprise. Merci à vous tous. C'est très réciproque. Merci pour la belle expérience vidéo, télétravail, hashtag confinement qu'on vient de partager. Merci Jenny. Merci à toute ton équipe pour le support qui a été offert. C'était vraiment génial. Donc, on se voit bientôt.